Bonjour, ok, euh, je sais que vous allez super bien, donc je vais partager avec vous les kits et leur utilisation. Euh, les kits sont conçus pour ceux qui n'ont parfois pas le temps. Euh, c'est-à-dire que vous êtes très occupé et vous ne pouvez pas rentrer dans toutes mes vidéos pour voir ce que je montre mais en même temps aussi, euh, vous n'avez pas l'argent pour dire je vais d'abord prendre la consultation donc pour l'instant, les consultations c'est je peux dire que c'est coupé je n'ai plus le temps pour faire les consultations donc on n'en fera plus pour le moment donc je vais vous montrer les kits que nous avons nous avons le kit déblocage, le kit attraction le kit célébrité, le kit commerce le kit fondation il y a d'autres kits, il aussi pour la sorcellerie, pour ceux euh, qui ont des soucis, euh, d'autres spirituels intenses, la sorcellerie. Mais ça c'est sur commande. Donc le kit déblocage, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et comment utiliser. Le kit déblocage, c'est quand tu as une situation particulière dans ta vie pour toi ce n'est pas de chercher à me parler parce que c'est dire c'est quasi impossible de me parler donc arrêtez d'essayer oh je vais, te parler, je vais te parler écoutez mes vidéos je passe des heures par jour à parler écoutez mes vidéos je vous en prie donc ce qui t a été conçu pour une situation particulière donc si vous me regardez vous n'avez pas besoin de consultation pour acheter le kit des blocages je veux que ça rentre dans votre esprit vous n'avez pas besoin du kit de, de, de consultation pour prendre le kit des blocages Prends le kit de déblocage, tu travailles avec. Donc, tu as une situation particulière qui te dérange. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Oh, euh, mes papiers sont bloqués à l'ambassade depuis. Oh, j'ai donné mon passeport. Pourquoi on fasse les papiers mes, mon papiers, mes papiers? Depuis un an et demi qu'il a mon passeport. Le, le, cet agent-là ne m'a pas remis mon passeport. J'ai déposé mon application depuis. J'attends, on ne m'a jamais répondu. Tu dois écrire une, deux, trois situations qui te tiennent à cœur. Tu t'assois d'abord, tu écris ce que tu veux, parce que votre problème généralement c'est quoi Vous ne voulez pas, euh, vous ne voulez pas travailler pour vous-même. Yeah. Avant hier, avant-hier, j'ai fait une vidéo, je vous vais parler des gens qui ont des gourous. Je parlais d'une dame qui avait un, un monsieur qui dit qu'il jeune pour elle, il fait tout pour elle, qu'elle n'a besoin de rien faire. Donc vous devez savoir que votre situation reste dans votre vie parce que vous avez accepté. Et donc, dès que tu te lèves pour ta situation, la situation, la doit partir. Voilà, donc, on a la mère, pluie qui a commencé. Est-ce que vous m'entendez Si vous n'entendez pas bien, je crois que je vais passer en mode, je vais rapprocher un peu la caméra. Donc, tu écris la situation qui te dérange, tu notes sur le papier. Tu décides, tu fais trois jours de jeûne, tu prends le kit de déblocage. Ça peut être n'importe quoi. Le kit de déblocage, tu peux utiliser ça pour attaquer le, le, le, avant le kit fondation. Toute personne qui me regarde, vous avez besoin du kit de déblocage et fondation. Parce que beaucoup d'entre vous, vos problèmes sont dus à des fondations maléfiques, familiales. Voilà. La pluie en verte, je suis si mon est-ce que vous m'entendez Bon. Apparemment, vous entendez. Alors, on, entend, on entend la pluie dans la vidéo. Vue Approche un peu le truc. Mais on m'entend quand même, euh, ça va. Bonjour Carole Queen. C'est un petit tu ma vidéo, vous ça ce que vous cherchez. Donc tu prends ce kit. Chez les représentants, vous appelez, vous n'avez pas besoin de passer par moi, je précise. Donc là-dedans, il y a la poudre à boire, que tu fais bouillir. Beaucoup de personnes ont des réactions genre, dès qu'elle prend la, la poudre, elle a des tiges Cette poudre est censée retirer elle c'est beaucoup de choses dans votre corps. Tu prends... La bougie, tu l'allumes, tu as écrit ce que tu désires. Voilà le savon, voilà le parfum, voilà l'huile et un chapelet. Il y a la poudre de lavage, tu mets dans l'eau et tu te laves avec. Il y a le sel et le cadenas. Le travail avec le cadenas, je vous ai précisé, quand tu utilises le cadenas, tu parles, tu fermes le cadenas. Tu lances dans l'eau, tu mets le sel, les deux couleurs de sel, tu mets la poudre de lavage, tu mets le parfum. Tu lis tes prières avec la bougie, tu lis, tu dis tout ce que tu désires là. Et là, tu te laves. Voilà. Donc, je vous ai dit, le kit de déblocage adresse les situations qui ont duré depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans votre famille et qui ne partent pas. Bon, voilà le kit d'attraction. Le kit attraction a été conçu pour les personnes qui... Euh, vous vous sentez... Tu es avec un homme, il te donne jamais l'argent. Je ne sais pas pourquoi les femmes attendent que les hommes leur donnent l'argent. Mais bon. Tu es avec un homme, qui te donne pas l'argent. Ouais. Euh, tu... Tu, euh, tu travailles quelque part. Le patron, peut-être, la il te promet la promotion depuis 5 mois, 1 an. Il t'a jamais donné la promotion. Tu as ton commerce, les clients fuient. Chacun d'entre nous, on a une sorte d'aura. Comme la Bible dit que Joseph avait la faveur. Nous sommes nous avons la faveur sur nous, l'aura d'attraction. Et chez beaucoup de personnes, cette aura est euh, dissipée. Parfois, ce sont les gens de votre famille qui ont pris votre chance. Parfois, ce sont les gens de votre. Euh, euh, déjà avec qui vous êtes sorti, tu as été le père de tes enfants, après ta chance, de les partir avec. Il y, des, il y a une femme qui me dit l'autre jour que son, son ex, il lui disait toujours, je crois qu'il couche avec elle. Il est sûr que la semaine-là, il va avoir beaucoup d'argent qui va rentrer. Donc, ce qui est attraction a été conçu pour restaurer. Bon, je ne sais pas si à nouveau. Regarde quand même si la connexion. C'est bon là-bas Ça marche. Okay. ça marche bien. Mm -hmm. ça marche. Okay. Donc je précisais que ce qui a été conçu, le kit d'attraction a été fait pour les femmes et les hommes qui veulent restaurer leur chance. Tu restes concentré. Il y a des gens te de souvent l'argent. Ouais, je vais te donner ça. Son anniversaire peut-être et quand on à ah, pour son anniversaire je veux lui donner telle chose je vais faire ça pour elle mais après tu oublies parce que ton aura est parti donc ce qui t'a été conçu pour toi tu l'utilises au comment le kit attraction a été fait vous n'avez pas besoin de me consulter pour prendre le kit attraction s'il vous plaît et c'est que vous aimez tout dire oh je dois d'abord te parler pour savoir ce qu'il doit prendre quand je vous donne les symptômes c'est parce que toi même tu es en mesure de voir ta vie et de dire les gens ne me draguent même pas. Ça fait 5 ans, on ne va pas draguer. Prends le kit attraction. Maintenant, pour que le kit attraction soit plus efficient, faites déblocage, attraction et puis fondation. Ou bien déblocage, fondation et puis attraction. Parce que le kit déblocage va d'abord enlever. Parce qu'il y a des personnes qui ont vos têtes là. Vos têtes sont bloquées d'office. Dès que quelqu'un entend ta voix comme ça, il ne sait pas pourquoi. Si le bureau était ouvert, quand tu arrives, tu t'assois, on ferme. Donc il y a un truc qui chasse seulement les gens. Tu arrives quelque part. On te dit que le réseau pour voyager. Dès que tu arrives sur ton papier, on, on, le, le réseau se gâte. Le kit de déblocage c'est pour toi. Après le kit de fondation que tu vas prendre avant de faire le kit d'attraction Voilà. Donc comment utiliser ce kit Voilà les sels Donc tu vas mettre, tu vas prendre les, les deux sels si tu vas mettre dans l'eau. Tu vas utiliser le gel. Ok Tu mets dans l'eau aussi. La bougie, tu l'allumes, tu écris tes voeux. Et vous êtes parfois trop gentil quand vous avez vos voeux et quand vous demandez quelque chose. Il y en a parmi vous, vos maris ne vous donnent pas l'argent. Tu dois mettre son nom, gagne tu vas me donner l'argent aussi. Il te donne pas l'argent, tu apprends qu'il a construit la maison à sa soeur. Il a construit la maison à telle personne. Il a acheté la voiture à telle personne dehors. Toi, tu as la maison, tu n'as rien. Prends le kit de déblocage, tu finis ça sur le kit fondation. Tu finis ça sur le kit Déjà, quand tu as fini le tombe, tu as confirmé. Votre vie dort parce que vous dormez. Voilà. Il y en a vous me regardez depuis deux mois. Votre passeport est toujours là-bas, c'est bloqué. Vous n'avez rien pris pour faire. Aucun kit. Ne faites pas. Donc, tu écris ce que tu désires. Là-dedans, il y a deux poudres. Parfois, les poudres sont les couleurs différentes. Les deux poudres, tu les mets dans le yaourt c'est pour manger il y a la poudre de lavage, tu mets une pincée dans ton eau de lavage pour bouillir, tu fais bouillir ça dans de l'eau, tu bois matin et soir, le savon pour te laver avec le gel, tu mets dans l'eau quand tu te laves et on a l'huile d'attraction et le parfum d'attraction donc ça tu utilises ça dans la, tu mets c'est petit on va passer l'eau lieu tu mets dans ton sac à main tu sais que tu vas entrer dans un bureau aujourd'hui là le matin là tu mets ton, tu prends le don tu manges, tu parles tu parles sur ta journée quand je parle, j'aurai la faveur avec mes patrons. J'aurai la faveur. Mon gars là, qui me promet depuis, depuis, depuis là. Bon, Aujourd'hui, là, tu vas me donner. Voilà. Bon, maintenant, ce qui est spécial. Celui-ci particulièrement. Le kit célébrité, je l'ai conçu parce qu'il y a quelques personnes, pas toutes. Quand je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait une dame là. Elle m'a dit une fois, elle est aux États-Unis, elle a vu Hollywood comme ça à Hollywood. Elle a rencontré un gars qui partait chez les Kardashian. Et puis il a dit mais viens pas non. Elle ne sait pas comment elle a raté l'opportunité là le vouloir Tu vois c'est une femme qui elle, dit, elle, dit, elle rêve de se voit que tu avec les stars. Maintenant ce que je dois comprendre c'est que si tu restes et de temps en temps je te vois dans le rêve oh j'ai vu et tôt oh je suis venu j'ai vu tes besoins dans le rêve c'est lui m'a donné l'argent oh je, chaque jour je, il y a une maman qui est venue la semaine passée, elle se plaint. Oh, ça fait déjà 30 combien de jours que je fais mon, mon truc? Depuis une semaine, je ne fais que voir les stars. Quand la nuit dernière, j'étais avec Emma Lowest. Après j'étais avec Coco Emilia. Après j'étais avec telle personne. Elle dit que ma chérie. C'est déjà dans ton aura. C'est déjà là. Mais, c'est bon mm -hmm. Tous vos démons qui sont en train de pour mon ticket là et vous C'est dites démons là mm -hmm. le kit de célébrité comme je vous ai dit il a été conçu euh, là ça, ça passe Okay. Parce que ici je n'ai pas de connexion. Le kit célébrité, je l'ai conçu en fait. Pour les personnes, vous passez le temps dans le rêve à voir les stars. Écoutez, vous-même là, vous êtes en cette star Et je sais que certains d'entre vous, vous allez me croire, je sais. Mais d'autres, vous avez commencé à dire « Ah, depuis tel, tel nombre d'années que je suis en train d'espérer. Depuis que j'espère, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout dans la vie, il faut croire encore. Tu peux avoir essayé 6 ans, 10 ans. C'est la 11e année si que c'est ton année. Ça pèse ce moment-là. Donc là, dedans, on a les encens vous allez brûler dans la maison. On a un parfum que vous allez utiliser. On a des gels purification, activation d'étoiles. On en a la poudre pour activer encore l'étoile. On a des écorces pour protéger votre maison. Parce qu'il y a beaucoup d'ensités qui entrent dans votre maison quand vous dormez. Vous venez prendre votre énergie. Ça, vous devez déposer à la maison. Écoutez, l'énergie de votre maison est très importante. Beaucoup d'entre vous sont censés rester sur YouTube et Facebook. Beaucoup. Mais il y a des, des trucs qui sont là pour bloquer votre célébrité. Pour bloquer. Tu es là, tu as une page où tu as bien 5000 abonnés. Tu fais une vidéo, tu n'as même pas 50 vues. Ça passe toujours. Non. Bonjour la reine euh, Olga. ça vous accrochez à la fenêtre de votre chambre ou bien vous mettez dans votre porte-monnaie, vous m'achetez ça dans la journée, il y a les gels de purification encore, il y a du sel que vous mettez dans l'eau pour vous laver. maintenant cette huile-ci c'est l'huile de célébrité ça attire l'argent, ça attire les gens en vous donc ça vous mettez sur la main, le matin quand vous finissez vous lavez là et tout que vous dites dans les kits là, ça vient avec la prière. Vous parlez. Aujourd'hui, j'active mon étoile. Je reçois moi. L'argent. On me voit. Partout dans ma photo. Parce que beaucoup d'entre vous suivre. Vous avez beaucoup de photos. Les gens. pourquoi quand les gens viennent sur votre.. Quelqu'un peut voir la photo, ne cliquez même pas que like. Je vous assure qu'il il y a des choses que vous devez faire pour que ça ouvre votre étoile. Ça ouvre votre étoile. Voilà, c'est ça, non? Voilà, mes diamants, tu dis que je te vois souvent les, avec les, les, les. Voilà, président de la République. Après, à ton avis, qu'est-ce qui se passe après? L'esprit te montre lui-même que voilà ce que tu es censé faire. Bon, en tout cas, c'est celui qui va croire, qui va croire. Là, on a le kit commerce. Le kit commerce. Tu as ton activité, peut-être tu en ligne ou bien en présentiel, et ça ne marche plus vraiment vraiment. Tu veux relancer les choses. Il y a beaucoup d'encens dedans, il y a l'huile de prospérité, savon pour se laver, il y a la boule de commandement, il y a le donne-moi tout, le parfum pour appeler les hommes riches, les clients riches. Il y a le gel pour te, pour te débloquer. Il y a le bâton de commandement qui est là. Il y a les bougies de prospérité. Donne-moi tout et on riche. Ça, tu mets dans l'eau. Quelques gouttes, ça m'a Cinq 5 ou 7 gouttes. Tu pries. Je te lave avec. Je restaure mon étoile. Je restaure mon odeur. Je donne-moi tout. Tu peux aussi prendre, tu mets un peu dans l'eau que tu laves le sol de ton business avec. Tu lis le son 35 et le son 91. Et Isaïe, chapitre 60, verset 10 à 22. Tu ouvres les portes de ton business. On a aussi la poudre de lavage. Tu mets ça dans l'eau pour te laver. Donc, on a le kit fondation. Vous avez les maris de nuit. Votre mère avait les maris de nuit. Euh, dans votre famille. Voilà le kit fondation. Dans votre famille, les filles ne se marient pas. Euh, quoi d'autre? Tu as commencé 50 business, ça ne marche pas. Tu tournes. Ce qui t'a été conçu pour t'aider à. Te délivrer toi-même. Dans le kit fondation, il y a cette huile de délivrance, parfum, gel pour se nettoyer et se purifier, restaurer sa puissance, briser les malédictions. Tu accroches ça chez toi. La poudre, aussi, il y a aussi le don. La poudre, aussi, c'est contre la sorcellerie. Tu lèches ça. J'ai une dame qui est en France, quand elle a acheté le Kitsilla, elle me l'a témoigné. Elle me dit que, maman, le confirme. Les trois premiers jours qu'elle a fait le Kitsila, mot de tête, ceci, après, une a fait l'autre, elle a rêvé, euh, sa grand-mère, avant de dormir, elle a demandé, grand-mère, voilà, mes ancêtres, aidez-moi. Elle a rêvé la nuit, là, comment elle allait aux toilettes pour faire pipi Mais il y a un gros verre qui est sorti de son intérus. elle avait sûrement il y en a parmi vous avez les kystes, on a mis les choses qu'on a mis pour vous empêcher d'avoir les enfants. Donc, l'esprit lui a montré comment elle avait été délivrée de ça. Bon, maintenant, euh, vous allez sûrement m'écouter, vous allez vous dire, voilà, je ne sais pas ce qu'il me faut. Commence par le kit de déblocage, après tu prends le kit de fondation. Si tu as l'intention d'avoir un business plus tard, prends le kit commerce pour ton business. Si tu sais que tu as une page Facebook, une page YouTube, prends le kit célébrité pour qu'on te voit aussi. Le problème, votre problème, c'est que vous ne savez pas utiliser l'arme qu'il faut pour le problème que vous avez. Mais vous préférez plutôt euh, ouais, j'attends. Le sel, vous arrivez au niveau où le sel n'est plus assez. Le sel n'est plus suffisant. Même vos démons vont connaître le sel, on connaît déjà ça. La preuve au début, non, quand vous avez commencé à utiliser, le sel, ça marchait un peu. Après, tu te rends compte que ça ne marche plus. Et. Aussi à la riposte spirituelle j'ai une dame qui me contacte hier elle me dit oh j'ai commencé j'avais mon j'avais mon, mon compte et je louais un de mes appartements voilà depuis qu'elle commence au kit fondation rien ne marche on a fermé mon compte Airbnb. oh c'est ce qui s'est passé oh c'est la problème problème problème il dit ma chérie tu as touché quelque chose tu as touché quelque chose dans la même journée elle me dit j'ai contacté Airbnb, on me dit en fait qu'il y a un client qui compte qui est venu il allait me saboter on a suspendu mon compte c'est très clair Fais-leur la lettre, tu expliques ta part, ta version, ils vont réactiver ton compte. Vous allez voir que quand vous allez commencer ça, tu peux être avec ton mari, et vous commencez le kit de vous jeûnez, premier, deuxième jour, troisième jour. Vous commencez à avoir les problèmes à la maison. Les vrais problèmes, mais quand on ne pas, on ne faisait pas le kit, on n'avait pas les problèmes. C'est quoi encore ça? Parce qu'il y a une entité cachée qui est en train de vous limiter. Quand tu commences maintenant ton jeûne là comme ça, et tous les kits là, prenez, faites, vous faites avec le jeûne. Vous devez jeûner. Maintenant, si tu as et tu ne peux pas jeûner, qu'est-ce que tu fais? Prends le kit, tu le fais toujours. Mange normalement, fais le kit, fais les prières. Tu vas voir, ça va agir. Voilà. Vous avez les numéros pour commander les kits, les consultations que je vous ai dit. On entend préparer les lavages pour le 1er avril. Donc, vous pouvez y mettre, quand vous contactez, vous avez un pour le lavage. Vous envoyez votre photo avec votre nom et numéro de téléphone, et vous faites aussi l'envoi pour le souple lavage. Et si vous avez pris une consultation, vous pouvez la convertir en lavage aussi. En vous lavant, ne lavez pas seulement vous. Lavez vos maris, lavez vos enfants. Vraiment. Ok. Bon. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai mis, je mets une vidéo sur YouTube tous les jours. Donc ce matin, j'ai mis une autre vidéo. où Je parlais aussi de la réussite. Moi, devenir riche. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, bonne journée. Au revoir.